bonjour à toutes et à tous euh, ravi de vous retrouver pour une euh, deuxième séance de fitness box niveau 2 niveau intermédiaire il sera un peu plus euh, difficile que, que euh, la première euh, vous allez avoir besoin d'un tapis d'une paire d'altères ou de bouteilles d'eau hein, qui, euh, comme je vous l'ai dit feront l'affaire et bien sûr de quoi vous hydrater, de l'eau euh, pour vous hydrater euh, pendant la séance, on va commencer d'abord par euh, un échauffement et immobilisation des articulations. Je viens positionner mes deux pieds, largeur des épaules, donc une petite semi-flexion des jambes, neutralité vertébrale, pas de bassin en antéversion ou en rétroversion. Et là, je vais commencer à, faire des, à effectuer des rotations de la tête en fermant les yeux intéressant avec cette, euh, cet exercice c'est qu'on travaille aussi le système vestibulaire c'est à dire l'oreille interne qui intervient dans l'équilibre donc on en fait 20 d'un côté 20 de l'autre ensuite on va regarder par-dessus l'épaule droite puis par-dessus l'épaule gauche on en fait 20 répétition puis montons poitrine donc extension flexion du rachis cervical et j'en fais 20 on y va progressivement bien sûr pour euh, travailler euh, d'une manière isométrique donc euh, les muscles du cou je vous propose avec la main gauche de venir du côté droit de la tête et là je viens pousser cette main avec le côté de ma tête. Ce n'est pas la main qui tire, c'est la tête qui pousse cette main, qui essaie de pousser cette main vers l'extérieur. 10 secondes, on tient 10 secondes. Vous verrez que là les muscles euh, du côté gauche se contractent d'une manière statique. Puis 10 de l'autre côté. On va venir croiser les mains, mais derrière la tête, et je viens pousser ces mains vers l'arrière. Et on tient 10 secondes. Pareil, 10 secondes vers l'avant. Je viens pousser mes mains. N'oubliez pas, ce ne sont pas les mains qui tirent, c'est la tête qui pousse, qui essaie de repousser la paume de mes mains. Et 10 secondes. Donc là, on a travaillé les muscles du cou et mobilisation de la colonne cervicale. Pour les, euh, les épaules, les épaules, simple hein, comme pour la première séance. Des petites rotations. 20 petites rotations vers l'avant. 20 rotations vers l'arrière, 20, grandes rotation, donc on travaille en amplitude vers l'avant, et 20, rotation, grande rotation vers l'arrière, pour les coudes, je vous propose moi un petit shadow, un petit shadow, donc vous êtes d'abord en garde, hein, pour, vous êtes euh, intermédiaire, donc vous avez déjà fait de la boxe, donc j'ai le pied gauche devant pour, euh, pour un droitier, et inversement bien sûr pour un, un gaucher. Euh, jambes en semi-flexion et là la garde. Les coudes bien collés au corps, les avant-bras à la verticale et les mains au niveau des joues. Je rentre le menton et là j'enchaîne des directs. N'oubliez pas de passer les épaules et la hanche. Et je décolle le talon euh, gauche si je, je déclenche avec le bras gauche. Et je décolle le talon droit quand je déclenche le direct du droit. Donc des directs, je rajoute des crochets. Les crochets, je rentre bien le menton, des uppercuts, un mouvement du bas vers le haut et je reviens bien en garde à chaque fois. Et là je peux enchaîner ce que je veux. Pendant 20 secondes, un petit shadow libre et je reviens chaque fois en garde. Et je peux me déplacer un petit peu. Quand on a fait 20 secondes de shadow libre, vous avez une petite mobilisation des, euh, du coude. Euh, et euh, des, euh, des épaules qui suffisent euh, pour, euh, pour, euh, pour un, un échauffement. Donc les, euh, les poignets, comme d'habitude, c'est classique, en rotation des poignets dans tous les sens. Parfait. Pour euh, les muscles de la hanche, le bassin, là, on va écarter les, euh, les pieds, plus, beaucoup plus large que la largeur des épaules. Et là, je viens faire du hula hoop. Si vous voulez un peu mobiliser un peu plus intensément, j'écarte un petit peu plus et vous verrez que ça tire un petit peu plus. À l'intérieur et à l'extérieur, les cuisses. On en fait 20 d'un côté, 20 de l'autre. Pour les genoux, on peut faire le, le, le, la mobilisation classique. Hein. Des rotations moi j'aime en fait introduire un travail proprioceptif la proprioception en fait c'est la perception que l'on a du corps et des, et des membres des différents, euh, différentes parties du corps dans l'espace et aussi leur mouvement euh, et ça ça se fait grâce aux au capteurs ou aux récepteurs proprioceptifs qu'on appelle aussi propriocepteur. donc on en a dans les dans les tendons ça c'est l'organe tendine euh, dans, dans les muscles fuseau musculaire euh, dans, les, euh, euh, dans les articulations, c'est l'organe de, de Ruffini et de Casini. Euh, et aussi au niveau de la peau, hein, c'est le récepteur tactile. Euh, N'oubliez pas que le, le système vestibulaire euh, intervient aussi euh, pour l'équilibre euh, général du corps. Donc là on va faire un travail proprioceptif. Sur cette jambe gauche, je fléchis la jambe, je, je transfère le poids du corps sur ce pied, je plonge en avant, le dos bien droit, et je tends la jambe en arrière. Et là, je tiens 10 secondes. Vous verrez que vous allez trembler un petit peu, ce qui est normal. Hein On travaille les récepteurs et en plus euh, les muscles de la jambe. C'est ce qu'on appelle le recrutement des unités motrices. C'est l'indicateur externe du recrutement des unités motrices, donc on tremble un petit peu, ce qui est normal. Donc là, c'est le premier exercice, c'est ça, on va tenir 10 secondes. Quand on a fini ce travail d'équilibre, 10 secondes, là on va venir faire des flexions-extensions. On en fait 10. Vous verrez que ça sollicite énormément les muscles des membres inférieurs, quadrilles, fessiers triceps sural aussi, si, si vous voulez travailler le triceps sural, là, je vais venir me mettre sur la, les avant-pieds, et vous verrez que ça travaille aussi le triceps sural. On en fait 10, et on enchaîne avec le côté droit. Quand on a fini, on va introduire des techniques de boxe. Donc là, je vais venir, pareil, sur cette jambe gauche, en équilibre. Je tiens, voilà, je suis en garde, et là je vais venir faire un chassé frontal jambe avant, D'accord, chassé frontal. J'enchaîne avec un chassé latéral, pas jambes avant, jambes arrière, pardon, et un fouetté. Donc si je peux faire tout ça sans poser, c'est parfait, sinon n'hésitez pas à poser entre chaque technique. Donc là je suis là, je tiens, chassé frontal, chassé latéral, fouetté. Ok On le fait 4 fois à gauche, quatre fois à droite. Pour finir, le travail du triceps sural et la mobilisation des, euh, des chevilles. Je viens joindre mes deux pieds, je me mets sur les avant-pieds le plus haut possible. Donc vous verrez que les mollets, donc les jumeaux et le solaire euh, sont contractés. Et là je viens reposer mes talons tout en basculant vers l'arrière en, en, en, en, en soulevant mes orteils. Donc je le fais, c'est un travail aussi proprioceptif, le capteur au niveau de la cheville. Voilà, parfait. Donc on en fait 20 fois. Là, l'échauffement est terminé, on passe au corps de la séance. Donc je vous propose euh, d'effectuer 3 à 5 reprises de 3 minutes. Ça va être quand même intense, donc euh, allez-y à votre rythme. Hein. Si vous voulez vraiment, vraiment travailler d'une manière très intense, vous enchaînez les, les exercices. Si vous que vous fatiguer, vous pouvez un peu ralentir euh, le, le rythme et, euh, et l'intensité. Donc là, vous allez, vous allez avoir besoin des poids ou des bouteilles d'eau. Donc technique de boxe anglaise, puis renforcement des membres inférieurs, puis technique de jambes. Là, en fait, on va un peu dissocier le, le, la boxe euh, euh, anglaise et la boxe pied -pont. Okay. Donc là on va commencer par être en garde, vous savez maintenant comment, comment vous mettre en garde, semi-flexion, garde bien haute, je rentre le menton et je vais venir commencer par un direct du bras avant, direct du bras arrière, n'oubliez pas de, ne, de, de contrôler le geste, je ne veux pas euh, de traumatisme au niveau des coudes. Euh, donc je contrôle le geste, je peux aller vite tout en contrôlant le geste, je, je ne lance pas mon bras euh, euh, d'une manière incontrôlée. Donc je commence direct avant, direct arrière, je reviens, direct arrière, direct avant, je reviens en esquive latérale à gauche, hypercute du gauche, crochet droit, esquive latérale à droite, hypercute du droit, crochet du gauche, esquive rotative, crochet, crochet, esquive rotative, crochet, crochet. Je recommence, direct, direct. Je reviens direct, direct, esquive, hypercule, crochet, esquive, hypercule, crochet, esquive rotative, crochet, crochet, esquive rotative, crochet, crochet. Quand on l'a fait deux fois, d'accord, vous enchaînez euh, cette combinaison deux fois, vous verrez déjà que ça va commencer à réveiller les muscles du, euh, du haut du corps, surtout triceps brachial, deltoïde. Okay donc aussi les fléchisseurs aussi des avant-bras, des doigts hein, au niveau des avant-bras. Mais euh, vous allez sentir plutôt les épaules qui vont, euh, qui vont chauffer, entre guillemets. Donc, quand j'ai fait deux fois cette combinaison, je viens en position de squat. Les genoux vers l'extérieur, pointe de pied vers l'extérieur. Okay je suis en garde, les avant-bras à la verticale, les coudes bien collés au corps, les mains au niveau des joues. Donc là, je vais venir m'asseoir sur un tabouret imaginaire, positionné derrière. Et euh, la consigne de sécurité respectée. Et la suivante, les genoux restent le plus possible au-dessus de la cheville. Okay je n'avance pas les genoux vers l'avant. Je dois pouvoir voir mes orteils. Donc là, je vais venir, venir faire un squat. Et là, je vais sauter. Et j'amortis. 1, 2, 3, 4, on en fait 10. Vous verrez que ça travaille. De manière dynamique, hein, c'est de la pliométrie, hein, dynamique les, les, euh, les quadris, surtout les quadris et les fessiers. Donc quand on a fait 10, je me remets en position de, de garde, je vais venir faire un chassé frontal, jambes avant, ce qu'on a fait un peu euh, à l'échauffement, chassé latéral, jambes avant, fouetté, jambes avant. Puis je fais la même chose avec la jambe arrière. Chassé frontal, Jambes arrière, je repose. Chassé latéral, jambes arrière, fouetté, jambes arrière. Si je peux enchaîner tout sans poser, chassé, chassé, fouetté, ou au moins deux. Chassé, je pose, chassé, fouetté. Okay C'est pas mal. Donc ça, on le fait deux fois. Jambes gauches, jambes droites. Okay chassé frontal, chassé latéral. On okay. revient, chassé frontal, chassé latéral, chouettez, okay. ok Donc ça, on l'a fait deux fois et on recommence le cycle. Les directs, les crochets, les uppercuts, les, les squats sautés et les techniques de jambes. On le fait pendant trois minutes. Vous verrez que c'est très, très intense. Une minute de pause entre chaque reprise, nous avons dit de 3 à 5 reprises avec une minute de pause entre chaque reprise, ça c'est le corps de la séance, euh, si vous réussissez déjà à en faire trois d'une manière intense, c'est déjà bien, si vous en faites 5 ce serait parfait. Donc là on va passer au travail de renforcement euh, au sol, euh, là vous avez besoin d'un tapis, seulement d'un tapis pour aujourd'hui. Donc, nous allons travailler la chaîne postérieure, des membres inférieurs, donc les isques jambiers et les fessiers. Donc, pour cela, je vous invite à vous asseoir sur un tapis ou sur votre tapis ou serviette. Je m'allonge sur le dos. Je vais faire en sorte de mettre les, les omoplates bien à plat sur le sol. D'accord Là, je sens mon omoplate bien à plat. L'autre côté. Pareil, je, je pose mes bras le long du corps, j'étire mon rachis cervical, la colonne cervicale doit être bien étirée, je regarde le plafond, pas de menton poitrine, et là je vais positionner mon bassin en rétroversion. Pour cela, vous allez poser vos pouces sur les crêtes iliaques là, qui sont là, les os là, qui, qui sortent, et là je viens basculer. Mon bassin vers l'arrière, c'est-à-dire que je vais euh, mettre mon, bass... mon coccyx entre mes jambes. Là, Parfait, mon bassin est en rétroversion. Le carré lombaire, donc la zone lombaire, est bien à plat au sol. Je ne creuse pas, pas de lordose lombaire. Et je vais monter le bassin vers le haut. Les pieds sont à peu près de la largeur des épaules. Je lève le bassin vers le haut, bassin en rétroversion, alignement genoux, bassin, épaule Là, vous allez sentir les ischio jambiers qui se contractent euh, d'une manière isométrique, en statique. Et pour travailler les transverses je... et euh, le périnée, donc je vais contracter les fessiers contracter les abdos, inspirez, expirez tout en rentrant le ventre et à chaque expiration je vais me retenir d'aller aux toilettes, c'est la contraction du périnée, je me retiens et j'inspire, là je sollicite les transverses, je contracte le périnée, j'ai le bassin en rétroversion, la colonne cervicale étirée. Là, la position est bonne pour un travail efficace. Donc là, je vais tenir 20 secondes. Ensuite, j'enchaîne avec 20 montées de bassin en descendant les fesses et en remontant bassin en rétroversion tout en contractant le transverse et le périnée. Et on le fait 20 fois. Quand on l'a fait 20 fois, on enchaîne. En levant la jambe droite, jambe tendue à l'horizontale et j'enchaîne avec 20 secondes d'isométrie et 20 montées de bassin. Là, vous verrez que ça travaille d'une manière plus intense, euh, l'isque jambier de la jambe fléchie. Puis, j'enchaîne avec l'autre jambe, donc 20 secondes d'isométrie. On sollicite les transverses, le périnée, bassin en rétroversion et montée de bassin en 20 Donc là, c'est un cycle de travail. Un cycle suffit pour, pour déjà bien solliciter la chaîne postérieure. Pour les plus courageux et les plus sportifs, on peut aller jusqu'à trois cycles. Enchaînés, sans pause vous verrez que euh, la crampe euh, risque de, de toquer à la porte. Hein. C'est euh, pour ça qu'il faut vraiment euh, s'hydrater euh, régulièrement avant, pendant et après euh, la séance euh, de, de fitness box. Quand on a travaillé donc, euh, la, la chaîne postérieure, je vous invite à travailler les abdos, les abdominaux. Donc le classique, l'exercice classique étant pour... Euh, le travail des grands droits, surtout de la partie supérieure, le crunch, ce qui, pour moi, n'est pas du tout, du tout sans risque pour les profanes. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on fait le mouvement du crunch, avec donc l'enroulement du buste sur l'abdomen, il y a un risque vraiment important de tassement des vertèbres, puisqu'on enroule, on enroule, là on voit, on voit les, les sportifs tirer sur la nuque, enrouler euh, euh, le, le, le tronc sur l'abdomen, là les vertèbres euh, et le disque le noyau intervertébral est pincé, donc il y a des risques et de tassement de vertèbres, euh, risque aussi puisqu'on tire sur la nuque euh, de, de, de, de, de traumatisme euh, du rachis cervical, et, euh, et des, on, on voit aussi hein, dans, dans la traumatologie... Euh, euh, du sport, des, des personnes qui ont des, des hernies inguinales. Donc euh, le, plus, euh, le, le, le, le plus important pour moi, euh, si on veut travailler euh, les abdos, c'est un travail de gainage. Il est sans risque, il est, euh, il est très efficace puisqu'il travaille, c'est un travail polyarticulaire, donc euh, il, il, il sollicite plusieurs groupes musculaires et... Euh, particulièrement euh, les abdominaux quand euh, le travail est bien fait. Donc je vais vous montrer comment faire un travail complet euh, de gainage qui est très très intéressant pour travailler les abdos et les autres muscles du corps. Donc, pour travailler le gainage, vous allez vous mettre sur les genoux. Vous, euh, vous avez la, les avant-pieds au sol, les genoux au sol, je viens basculer vers l'avant. Je viens poser mon ventre, mon abdomen, sur les cuisses, sur les quadriceps. Voilà. Et là, avec les mains, largeur des épaules, hein, je vais venir étirer le plus possible les deltoïdes, aller le plus loin possible. Et là, je vais basculer vers l'avant. -bas. Les mains au-dessus des épaules. La colonne cervicale est tirée et là, je vais me mettre sur la pointe des pieds. Je veux un alignement cheville, genou, bassin, épaules. Je pousse le sol le plus loin possible en rapprochant les omoplates. Je tire la colonne cervicale, je rentre mon ventre, je contracte les, euh, les fessiers, je contracte euh, le périnée et les transverses et la paroi abdominale. Et là, je tiens 20 secondes. Au bout de 20 secondes, je vais venir faire un gainage dynamique. 10 répétitions. Donc coude, coude, droite, main gauche, main droite. Coude, coude, main, main. Coude, coude, main, main. J'ai un. Coude, coude, main, main. Coude, coude, main. Et le, je le fais 10 fois. A chaque fois que je pose les deux coudes, c'est un, une répétition. Donc on l'a fait 10 fois. Gainage 20 secondes de gainage. Et on enchaîne avec du gainage dynamique. Là, c'est pour la position ventrale. Ensuite, j'enchaîne avec une position latérale. Là, c'est pour travailler euh, aussi l'ensemble des, des groupes musculaires, mais aussi particulièrement... Euh, les obliques. Donc, je me mets sur le côté, soit sur la main, comme on l'a vu, là, tout en respectant les consignes de réalisation hein, pour un travail efficace et sans risque. Donc, là, je me mets sur la main, épaule au-dessus de la main, je pousse le sol, j'aligne cheville, genou, bassin, épaule et colonne cervicale. Et là, je tiens 20 secondes. Pour les plus courageux, vous pouvez monter la jambe et redescendre 20 fois aussi. Quand on a fini, on passe, fait la même chose de l'autre côté et euh, on termine l'exercice de gainage sur en position dorsale les talons au sol les doigts vers l'avant, je tends bien, je verrouille les coudes, je lève le bassin pour être aligné avec un étirement du rachis cervical, euh, alignement cheville, genou, bassin, épaule. Et là, je tiens 20 secondes. Et ce sera déjà très, très, très efficace. Pour le travail euh, des abdos et de l'ensemble du corps. Donc, euh, vous l'aurez deviné, hein, je suis plutôt un adepte euh, du gainage. Et euh, donc, pour les plus courageux, vous pouvez aller jusqu'à trois cycles. Et sinon, un cycle. Hein, enchaîner position ventrale, latérale, latérale, dorsale, ça peut suffire. Voilà pour le travail au sol donc qui est déjà assez sollicitant, surtout, surtout euh, suite aux, aux, aux, aux reprises de, de, de Fitness Box. Je pense que ce sera déjà une séance très efficace et j'espère que vous allez prendre plaisir. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer un bon confinement, de prendre soin de vous et de prendre soin de vos proches. A très bientôt